j'espère que vous allez bien alors une petit tirage sur Delphine alors j'ai déjà fait euh, deux vidéos sur euh, le cas de Delphine Jubilar pour l'instant tout est bloqué ça n'avance pas le mari en prison ne dit rien le, le, enfin je pense que c'est le on peut parler du corps hein. le corps de Delphine n'a pas été retrouvé moi je ne le vois pas en vie mais bon on va reposer la question quand même ça fait presque 9 mois qu'elle a disparu voilà on en est là alors on va essayer de savoir avec d'autres jeux j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. On va essayer de voir si on peut avoir d'autres informations, savoir si on va la retrouver et puis peut-être savoir où est-ce qu'elle se trouve. Donc Delphine, où te trouves-tu Va-t-on te retrouver Voilà donc je m'adresse au cartes, je m'adresse à Delphine. Alors je suis pas connectée avec son esprit défunt, hein. non non je fonctionne pas comme ça. Mais simplement en posant la question, et eh bien, je dis également ce que je veux savoir. Donc, c'est important aussi de verbaliser euh, ce que vous voulez savoir. Voilà. Donc, pour ça, je m'adresse à Delphine. Bon. Donc, on y va. Alors, Delphine, où te trouves-tu Alors, on a une voiture en panne et on a un animal, Alors, le Mowgli, hein, par exemple, avec le singe. Donc, c'est pensé à la nature, ici, hein. La nature, et là, une voiture en panne, avec des gens qui errent dans le désert. Bon, on va laisser la coupe de côté. Alors, la voiture qui erre dans le désert, ça me fait rapidement penser quand même euh, à des gens qui cherchent. Mais la voiture en panne me dit qu'ils euh, ne cherchent peut-être pas au bon endroit. Hein. Bon, on va voir. Alors, Delphine, est-ce qu'on peut avoir des informations sur euh, là où tu te trouves et savoir éventuellement si on va enfin pouvoir te retrouver donc Delphine alors j'ai une espèce de, de pierre ok là j'ai les loups qui hurlent quelqu'un qui continue à jouer de la, du saxo ici j'ai l'hiver avec la banquise là j'ai quelqu'un qui s'amuse avec des grenouilles là j'ai des drones Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, c'est un peu difficile. Bon, c'est un drone ou un avion, mais pour moi, c'est plutôt un drone hein, qui survole une étendue. Et là, j'ai quelqu'un qui regarde des orques. Bon, alors ça me fait penser déjà à plusieurs choses. Déjà, ici, il peut y avoir une espèce de mausolée. Enfin, c'est peut-être pas le bon terme. En tout cas, des pierres qui indiquent l'emplacement, euh, voilà. L'emplacement d'une tombe. Hein, c'est un sac que ça fait penser. Alors c'est peut-être pas la, la vraie signification de la carte, mais moi je l'interprète comme ça. Ici j'ai quelqu'un qui joue et il y a des loups qui hurlent. Donc là, les loups qui hurlent pour moi ce sont des gens qui, euh, qui hurlent justement parce qu'ils veulent savoir ce qui s'est passé. Mais là il y a quelqu'un, ça ne dérange pas. Continue à jouer du, du saxo. Donc je pense que c'est son mari là. Il n'est pas inquiété en fait. Hein, les loups ne font rien, ne, ne le menacent pas, ils se contentent de, de hurler. Mais il n'y a rien qui se passe, lui, continue. Bon. continue. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir des recherches. Alors, peut-être effectivement par drone. En tout cas, on, elle va bien être recherchée. Il y a la carte de l'eau avec l'hiver. Alors, ça peut nous donner une indication. Et ici, j'ai des gens, enfin plutôt, pas des gens, mais en tout cas, une personne qui regarde... Un animal dangereux, l'orque, qui continue à s'amuser. Donc, euh, vous savez que l'orque, c'est un animal qui est très, très dangereux. Hein. Éventuellement, il y en a d'autres à côté. Donc, on va dire que cet animal-là, il est libre. Et on se contente de le regarder. Bon. Alors, la carte avec les grenouilles. Comment la comprendre C'est pas une carte qui est négative, hein. Puisque c'est plutôt le rapport à la nature, ça. La grenouille peut être aussi un animal un petit peu mystique. Euh, on va essayer de voir ce que ça peut être. Là, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Et on va recouvrir. Alors, pour moi, ça, c'est le mari qui continue à, à chanter ou à faire de la musique. Alors, ça peut être les mensonges, hein, faire de la musique. Hein. Dans ce contexte-là, évidemment. Et on va voir sur l'hiver si on peut peut-être avoir euh, des découvertes. Là. Moi, j'avais ne... l'impression que pouvait être Delphine qui était contente, là. Ah oui, le, la grenouille, ça peut être aussi source de, de renouveau, au niveau symbolique de cet animal. Hein. Ici. Là, c'est les enfants qui sont, euh, qui sont nourris, qui sont à l'abri, hein. Ici, donc, euh, qui sont, alors pas en nourrice, mais enfin, euh, ils sont un peu grands quand même pour ça, je crois. Hein. Mais en tout cas, ils sont, comment dire, c'est un petit peu comme si c'était important pour elle, quoi, quelque part. Que ses enfants soient à l'abri, bien traités, nourris, logés. Euh, oui, que quelqu'un s'occupe d'eux. Ici, j'ai l'impression que je, je vois plutôt ses préoccupations. Voilà, et il y a eu l'orage. Bon, donc c'est ça. Là, je suis repartie sur un petit peu sur, euh, sur Delphine. Les enfants, d'ailleurs, elle a deux enfants. Hein. Je crois que c'est deux garçons. Enfin, là, il y a une fille, mais enfin, ce n'est pas grave. Deux enfants, et puis, il euh, y a de l'orage. Bon. Et là, bah, je crois qu'en fait, elle était contente d'avoir un renouveau dans sa vie. Hein. Si on considère que la, la grenouille, c'est effectivement le symbole de, du renouveau, eh bien, elle était contente de repartir dans une nouvelle direction. Mais là, il euh, y a quand même, pour moi, l'emplacement d'une tombe. Alors, on va regarder par ici. Alors, ici, eh ben oui, eh ben oui, j'ai euh, une espèce de, euh, de, de, comment dire, de machine, voilà, qui sont, euh, comment dire, alors, je ne sais pas exactement si c'est une un tracteur ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toute la nature, comme des lianes, qui se sont enroulées autour de, de cette espèce de machine qui ressemble à un tracteur. Bon. Ben, ça veut dire que là, les choses sont bloquées. Ça ne va pas plus loin. Exact. C'est vrai. Il hein. n'y a, y a rien qui se passe. Donc là, c'est bloqué. On peut dire que c'est la machine qui n'avance plus. La machine judiciaire, par exemple, qui est bloquée. Alors, ici, on a la carte de l'eau. Et ici, on a quelqu'un qui est inconscient du danger. Alors, ça peut être Delphine. N'était pas consciente du danger qui est en train de traverser comme ça, et puis ben, elle voit pas qu'elle peut se faire effectivement renverser par une voiture. Bon, il ya ici, c'est clairement la carte de l'inconscient, pardon, inconscience. Voilà, on n'est pas conscient du danger. Bon, donc ça, ça peut être elle à mon avis. Hein. Ouais, donc ce qui voudrait dire qu'il ya bien eu un danger. De toute façon, s'il ya ça et ça, euh, oui. Ah bah oui, regardez le sacrifice, là, ça c'est l'espèce de, de, de sauvage, là, avec sa, sa lance, qui a été tuer les éléphants pour avoir la corne d'ivoire. Bon, pour moi elle n'est plus en vie, hein, Delphine, hein. maintenant si on la retrouve, je ferai mea, mon mea culpa, évidemment, mais pour moi, euh, elle a été sacrifiée. Alors pas pour les cornes d'ivoire, évidemment, mais pour l'argent ou la richesse qu'elle avait. Donc sa maison par exemple. Bon, donc inconsciente du danger et ensuite, eh bien, sacrifiée sur l'autel de la cupidité. C'est comme ça que j'analyse les cartes. Ça ne nous dit pas où est-ce qu'elle est, mais on a quand même de l'eau ici. Alors de l'eau et de la glace. Donc est-ce qu'elle pourrait se trouver dans un endroit avec de l'eau Alors, on a ici très nettement une trace et quelqu'un qui a disparu. Ben, C'est exactement ça. Hein, elle a disparu. Alors, on ne sait pas si, en fait, les traces vont vers la mer ou s'ils en sortent. Moi, j'ai quand même l'impression qu'ils vont vers la mer et puis disparaissent. Ben, C'est exactement ça. Donc, ça voudrait dire, déjà, en regardant cette carte, qu'elle serait dans un, plutôt dans un, un lieu aquatique. Et donc, ce qui, finalement, irait bien avec cette carte-là. Donc, plutôt dans, en relation avec de l'eau. J'espère que vous voyez bien les, les cartes. Voilà. Excusez-moi si vous ne l'aviez pas vue de me concentrer sur ce que je dis bon donc pour moi elle est plutôt dans un domaine en relation avec l'eau alors est-ce que, euh, on va la retrouver parce qu'elle elle a disparu, donc disparue dans l'eau alors j'ai quand même des oiseaux ici qui volent dans le ciel euh, oui alors elle est bien à la mettre comme ça, il y a la pleine lune il y a des espèces de, de reflets dans l'eau encore une fois l'eau donc c'est comme si on, avait là, on allait avoir des messages ou des messagers ici, donc des nouvelles. On va avoir des nouvelles. Ok. Est-ce qu'on va la retrouver Encore, encore des, des, encore des oiseaux. Ça veut dire aussi qu'on va la chercher. L'hélicoptère ici qui survole la jungle avec les oiseaux qui volent. Ouais. Donc en fait, elle va, on va continuer à la chercher. Et j'ai l'alligator dans l'eau. Encore l'eau, hein. Mais il y a un animal qui veille ici. Qui surveille et qui veille. Bon, j'ai l'impression que son mari pourrait se retrouver en liberté quand même. Hein et qu'il irait surveiller euh, qu'on ne la retrouve pas. Donc pour l'instant, je ne vois pas, pas qu'elle soit retrouvée, moi. Hein J'ai quand même ici un sage, hein, comme un chaman ou euh, quelqu'un euh, dépositaire de sagesse qui réfléchit. Donc il va y avoir des gens sages qui vont quand même se pencher sur, euh, sur la question de la retrouver. Et il y a les enfants qui s'amusent. Alors, est-ce que ça pourrait être une bonne nouvelle quand même on va voir ce que c'est euh, oui alors voyez voilà les eaux qui sont retrouvés bon bah ça vient de sortir donc on va bien la retrouver mais très longtemps dans très longtemps c'est à dire qu'il n'y aura plus que des eaux malheureusement c'est ce qui sort donc je vous le dis hein. c'est euh, comment dire c'est macabre ce que je vous dis c'est vrai mais euh, c'est ce que je vois donc oui on va la, on va la retrouver mais quand même dans pas mal de temps alors on va essayer de savoir au niveau du temps si on peut avoir une petite idée Alors, au niveau du temps, encore de l'eau, décidément. Le jeu veut vraiment nous dire qu'elle est dans l'eau. Alors ça, bah, comment l'interpréter le, comment le, Je ne sais pas exactement. C'est une espèce de roue à spirale, ici, euh, qui tourne. Est-ce que c'est quelque chose Ça me fait penser comme un... À... Quand on passe d'une un, dimension à une autre, on saute dans une espèce de, de spirale, comme ça. Alors, changer de dimension, bah, ça peut être changer d'année, par exemple. Hein, la nouvelle année. Donc, vous voyez que ça commence à aller un peu loin, quand même. Est-ce que c'est ça Est-ce qu'on va la retrouver en 2022 Ah, j'ai le puits qui sort. Donc, il y a bien des histoires d'eau, si je puis dire. Hein. Ouais, donc... Euh elle est en profondeur Il y a la question d'eau Et il y a en même temps la notion d'être au fond de quelque chose Donc pour ça il y a le puits Donc le puits c'est aussi en relation avec l'eau Donc oui je pense qu'on va la retrouver Mais alors ça va mettre du temps hein. Voilà Donc là c'est l'espèce de hiéroglyphe Qu'il va falloir apprendre à déchiffrer Les indices à déchiffrer Eh bien oui exactement Alors il y a peut-être des gens aussi qui seront en relation Avec l'ésotérisme qui vont pouvoir aider Bon, moi, je ne suis pas dans ce domaine-là, mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont des vrais dons, euh, des dons pour retrouver les gens, je veux dire. Hein. Je ne veux pas dire que je pas de dons. Hein. <rire> J'ai un petit don pour lire les cartes, oui. Et par contre, je n'ai pas le don de retrouver les gens, non. Et là, il y a certainement des gens qui ont des dons, qui peuvent aider, ou en tout cas, des gens des gens qui vont pouvoir lire les signes, les runes, ici. Et qui vont, à mon avis, pouvoir, la, qui vont pouvoir la retrouver ou aider à la retrouver. Bon, alors ça, je ne sais pas ce que c'est exactement cette carte-là. Euh, ça me rappelle un, effectivement un mythe que, que, qui me ne re, me revient pas en tête pour l'instant. Il faudrait que j'aille rechercher ce que c'est. C'est une, une cité qui est en fait proche d'une falaise ici. Donc ça peut montrer une ville qui peut être assez isolée avec une espèce de pont. Bon, je ne sais pas pour l'instant. Bon alors j'ai pas d'idée du temps, donc euh, au niveau du temps on va prendre le 32, c'est vraiment le meilleur pour le temps. Moi je verrais bien ça l'année prochaine quand même. Quoi qu'il y ait l'hiver qui sort, mais justement l'hiver euh, c'est décembre et puis ça va jusqu'en mars donc oui, ça peut. Hein. Est-ce qu'on va la retrouver en 2022 Alors j'ai Roi de Cœur Ouais, de... Valet de Pique donc ça c'est la police. Bof pour l'instant ne trouve pas Ouais, ça, ça peut être son mari. Ici. Encore des gens. Pour l'instant, je vois pas. Hein. Des démarches. Alors, une femme. Oh, oui, ben, as de cœur, pour moi, c'est euh, la nouvelle année. Hein. Donc, euh, ça va mettre du temps. Ça va mettre beaucoup, beaucoup de temps à la retrouver. Mais je pense qu'on va la retrouver. Une dernière carte pour finir. En tout cas, elle est, elle est prof, elle est comment dire, elle est dans des histoires de profondeur. Il y a la notion de profondeur en hein, ce qui la, ce qu concerne. Mais je pensais que c'était sous terre, mais il y a de l'eau. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être un puits, puisque un puits il y a de l'eau. En tout cas, elle est, elle est en dessous. Donc, c'est vrai que c'est difficile effectivement euh, pour la retrouver. Elle est bien, bien cachée. Hein. Alors j'ai homme et mutation ici, je vous les montre. Bon bah ben, son mari, à mon avis, il va sortir de prison. Hein. Il y a un changement pour lui. Ils n'ont pas de preuves, donc. Euh, ils ne peuvent pas le garder indéfiniment. Hein. Alors j'ai amour. Et épreuve. Épreuve en amour. Je repars en arrière. Qui s'est mal fini. Ouais. Donc ça, c'est ce qui lui est arrivé. Hein. D'accord. Elle s'est retrouvée toute seule dans le désert. Mais est-ce qu'on va la retrouver Voilà. Donc là, par contre, ça sort bien. Femme. Donc, c'est elle. Oui, donc on va la retrouver. J'ai le soleil qui sort. Bon. Mais alors, quand... Pff, je vous dis, hein, ça va mettre du temps. Ben, ça peut être 3-4, ça peut montrer euh, mars-avril 2022, par exemple. Hein. Je ne crois pas que ce soit dans 3-4 mois, ce serait bien. Euh, quoi que j'ai dit que c'était l'hiver. Ah, alors, faut que je fasse attention à ce que je dise. L'hiver, 3-4 mois, hein, ça peut être ça aussi. Ouais, ça peut être donc, plutôt le début d'année. Je peux avoir une, une, une carte sur la saison. Sagesse. Il y a des gens qui vont vraiment réfléchir. Il y a quelqu'un qui va être puni après. Ouais. Bon, je ne peux pas vous dire. En tout cas, intuitivement, je dirais 2022. En, en hiver encore. Mais euh, bon. Alors, essayer de savoir qui c'est qui va la retrouver, ben. Difficile à dire. Hein. Qui est-ce qui, est qui va la retrouver On va essayer de voir une dernière carte. Alors, j'ai dit la chance en coupe. OK. Il va y avoir une question de chance, quelque part. Voilà. Donc, c'est les gens qui la, qui la cherchent, ça. Hein, la voiture qui est arrêtée. Alors, elle n'est pas en panne, en fait. Ce n'est pas une voiture en panne. C'est une voiture qui s'est arrêtée et des gens qui cherchent. Donc, ça va être des gens qui vont la retrouver. Qui vont la chercher et qui vont, trouver, qui vont, qui vont la trouver, je pense. Voilà. Et donc, on a la chouette des neiges. Donc, ça fait encore penser à l'hiver, hein. C'est la question de sagesse ici. Peut-être déjà avec des connaissances. Oui, et donc euh, oui, donc il y a bien quand même une satisfaction quelque part. Bon. Voilà, ben, merci d'avoir regardé. Donc c'était le petit point à faire euh, sur euh, Delphine. Mais euh, bon, je ne la vois pas en vie. Hein. Non. Si on avait encore un doute. Bon, bah ben, écoutez, on verra bien. A bientôt en tout cas. Au revoir.